Booba, Booba, ouais, le petit ourson. La la la la la la la la la la la la la la la la la t'es <tousse> toujours la okay. ouais, ouais, Yes. Rinochis. Et ben, Attention Tamara, est-ce que tu veux que je te tartine rien. Est-ce qu'il a envie Alexandre t'es là Oui, ça marche bien. Mec, j'entends plus rien. Attendez, attendez. Est-ce que tu es là Je Putain, c'était quoi les jeux? Chib... Rinochet! Plus, plus Oh, oh ah, my ma... oh, god! Camille, es-tu là? Oh ah, non! Camille? Camille, t'es là? Camille? Wouah! là Quentin, t'es là, s'il te plaît! T'es là, mec? Ouais, je suis là. Wow ah Rhinoshide ah. Ah. Quentin, là Alors lui, plus... il est très dangereux! On fait comment, maintenant mon... ah Fuck. Mec, t'es chaud Oh putain T'inquiète <rire> pas Tout va bien T'inquiète pas mec, tu vas péter, t'inquiète pas que tu vas péter Il est toujours là Ah <coughs> oh, mec, c'est voilà, chaud là hein. <rire> <rire> Mec attends, attends, mais on l'a pas fait, on l'a pas fait, on l'a pas fait Ça va bien se passer mec pas au milieu <rire> Mais <pour> milieu. <rire> pas au <pour> milieu Pas au milieu Oh tu les gars T'as rien C'est ton moment non, je suis...